La compagnie Vestige enfin met ses valises en Afrique. Après 17 ans passés en Asie, Vestige décide de s'installer en Afrique, plus précisément au Ghana. Quelle chance pour tous les Africains Si vous avez entendu parler de Vestige et vous n'êtes pas encore partenaire, sachez que vous ratez quelque chose d'important. Et si c'est votre première fois, saisissez très vite cette opportunité. Vestige est un programme opportunité d'affaires qui va changer votre vie et celle des gens autour de vous. Rejoignez simplement la famille Vestige, c'est changer de boutique et changer votre vie. Vous achèterez dorénavant tous vos besoins quotidiens à Vestige. Vous économiserez sur vos achats car produits moins cher et très efficace. Vous gagnerez des ristournes allant de 5 à 20% chaque mois sur vos propres consommations. Et ce n'est pas tout, Vestige vous paye 5 à 20 de commission sur les commandes des personnes à qui vous recommandez ces produits. N'est-ce pas formidable Je vous explique. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous utilisons divers produits de diverses entreprises. Nous achetons ces produits dans des boutiques et dans des centres commerciaux. Offre-t-il une remise ou nous paie-t-il de l'argent si nous leur achetons régulièrement les produits Non, mais nous continuons à acheter. Il existe cette entreprise du nom de Vestige qui offre une grande remise si nous achetons des produits avec elle. De plus, si nous recommandons les produits de sa boutique à nos amis et à nos familles, Vestige nous paye à travers 10 types de revenus. Dans ce cas, vaut-il la peine de changer de boutique? La réponse sera oui. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'entreprise Vestige, ses produits et son plan pour aider ses partenaires à gagner de l'argent. Cette entreprise est certifiée ISO 9001-2015 de vente directe avec aujourd'hui 18 ans d'expérience. Elle a démarré ses activités depuis 2004 en Inde, avant de s'étendre dans plusieurs pays d'Asie. Vestige ne cesse de croître chaque année, avec aujourd'hui plus de 20 millions de partenaires leaders. Ce taux de croissance en dit long sur la qualité des produits, le plan d'affaires ainsi que son management. Cela lui a d'ailleurs valu d'être classé en 2022 au rang de 36e mondial des top 100 MLM. Vestige nous propose un modèle d'affaires basé sur la consommation et la recommandation des produits de son hypermarché. Découvrons quelques produits de l'entreprise Vestige. Vestige nous propose un hypermarché avec plusieurs catégories de produits. Des compléments alimentaires, des aliments diététiques, des produits cosmétiques, produits d'entretien de maison, produits d'hygiène de femmes, des produits agricoles, également des produits buccodentaires. Voyons quelques exemplaires de produits que vous trouverez dans la boutique Vestige. Des produits pour la santé du cœur le Krill All, le Coenzyme Q10, le Flax All, des produits pour la santé glycémique le Nîmes et le Els. Pour booster votre immunité, vous avez le Hamla, le Noni, la Spirulina et l'Aloe Vera. Pour détoxifier votre organisme, régénérer les cellules, vous avez le Super Gano Derma. Pour la santé des os, le Calcium, le Glucosamine et également des produits pour la perte de poids la santé du foie et la santé des reins, vous avez des produits de la gamme Ayur Santé, des produits ayurvédiques, c'est la science et la médecine indienne. Des aliments diététiques, spécialement l'huile fabriquée à base de riz brun, l'huile d'olive, des cafés et d'autres produits également. Les produits cosmétiques et d'hygiène pour les femmes également pour les hommes. Les produits pour soins de visage et pour le corps. Du savon, les rouges à lèvres. Et les produits pour hygiène de la femme comme les, les serviettes hygiéniques, etc. Les produits de soins bucodentaires. La pâte dentifrice à base de gano Des produits agricoles pour vos jardins. Et des champs de vaste étendue les produits d'entretien de maison pour la lessive pour la vaisselle et pour nettoyer les toilettes tout ce que vestige nous demande de faire c'est de changer de boutique à partir de maintenant vous allez consommer tous ces produits dans la boutique vestige et cela va vous générer d'énormes avantages. Pour devenir partenaire vestige, vous avez un simple geste à faire. Vous devez simplement faire un achat de produits d'une valeur minimale de 25 000 francs. Ce n'est pas un investissement. Vous n'avez pas un kit qu'on vous impose. Sauf que dans certains pays, pour aider les gens à faciliter le travail, nous avons conçu des kits. Mais là, Vestige vous recommande juste de choisir à hauteur de 25 000 les produits que vous désirez. Cela va vous générer 50 points. 50 PV, c'est la valeur des produits que vous achetez dans le système. C'est en fonction de cela qu'on déterminera votre rang et qu'on vous calculera vos commissions. Chaque mois, Vestige lance une promotion. Si vous achetez des produits à hauteur de 100 PV, vous gagnez le double. On vous ajoute 100 PV de plus. Et c'est formidable. Ça permet à tout un chacun d'évoluer dans le système et de gagner beaucoup de commissions. Avec Vestige, vous pouvez réaliser votre rêve. Le plan d'affaires qui suit... Le travail va vous permettre de réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez depuis un certain moment que vous n'arrivez pas à réaliser Quel rêve avez-vous Qu'est-ce qui vous tient à cœur à pouvoir réaliser Une maison que vous voulez construire Vous voulez partir en vacances ou avoir du temps à passer avec votre famille Vous voulez changer de voiture Vous c'est maintenant vous pensez à acheter une voiture vous rêvez d'un revenu euh, consistant, un revenu régulier chaque semaine ou chaque mois, il est possible que vous puissiez avoir tout cela avec vestige. L'entreprise a déjà fait ses preuves. Des personnes avant nous ont déjà gagné des voitures ou ont déjà profité des voyages à Dubaï et ailleurs. Des gens ont déjà gagné des primes pour la maison. Vestige peut vous permettre de réaliser vos rêves. Du cash est distribué chaque mois à des milliers de partenaires à, à travers le réseau de Vestige. Pour gagner de l'argent, Vestige nous demande tout simplement deux choses à faire. Nous sommes dans un business de recommandation. L'entreprise voudrait que vous-même vous consommez des produits. Vous achetez des produits pour consommer. Et la deuxième chose la plus importante qui détermine, qui va vous permettre de gagner de l'argent dans ce programme, c'est de référer les gens, de recommander les produits Vestige à tous vos amis, à vos connaissances, à vos voisins, à vos collègues. Vous gagnez une commission de 25 à 20% sur leur achat et de nombreux bonus et qualifications. Des qualifications qui vous donnent des primes, voitures, voyages, maisons et de nombreuses surprises. Les produits Vestige et son plan d'affaires défient toute concurrence. Sa flexibilité vous permet d'atteindre très vite vos objectifs. Des gens vont demander quel travail faut-il faire. Et en combien de temps vous pouvez commencer par gagner Laissez-moi vous dire, en trois mois d'existence en Afrique, Vestige a fait des merveilles. Des résultats sont palpables au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, en Guinée, au Mali. Des commissions cash déjà payées, ainsi que des primes de voyage et voitures gagnées par les leaders gold et diamant. Alors, chers amis, Prenons notre vise au sérieux. C'est le meilleur moment de saisir cette opportunité avant qu'elle soit évidente. Vous avez raté des opportunités et la chance de réaliser vos rêves parce que vous n'y croyez pas ou le coût de démarrage était élevé. Maintenant, avec Vestige, vous n'avez pas d'excuses. Saisissez maintenant l'opportunité Vestige. Il y a de merveilleuses personnes qui espèrent découvrir une opportunité dans laquelle ils gagneront de l'argent. Si c'est le cas pour vous aussi, ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Partagez-la à vos frères, étudiants, collègues de travail, parents, opérateurs économiques, fonctionnaires, tout le monde. Contactez la personne qui vous a donné cette vidéo pour plus d'explications et démarrez votre business. À Vestige, nous travaillons en équipe. Vous bénéficiez gratuitement d'un accompagnement Formation et coaching pour un travail efficace et un succès assuré. Tous, nous donnons rendez-vous au sommet. Je vous laisse suivre le reste de la vidéo et apprécier déjà les résultats que Vestige a, euh, a eu en trois mois d'existence en Afrique. Alors je prends par exemple le leader Benabo depuis le Togo qui nous a rejoint qui a fait pour ce mois d'avril plus de 172 000 francs CFA à vestige marketing Je prends le leader Marina Maillet depuis la Côte d'Ivoire qui a fait un gain de 195 000 francs CFA pour ce mois d'avril Elle est Silver Dretton, le leader Benabo également est Silver Je prends les leader d'en depuis la Côte d'Ivoire Silver Dretton qui fait un gain de 243 000 ce mois d'avril le leader, euh, Madame Yao, depuis donc tout euh, qui s'est fait un gain de 286 000 pour ce mois d'avril en tant que Silver Director. Enfin, enfin, enfin, nous avons les big leaders, le leader Kwaku Yao, depuis Abidjan Sud, qui s'est tapé ce mois d'avril un gain de 415 000 francs CFA. À sa suite, le leader Bessa, depuis Gagnoa, qui également est Silver Director, qui a fait 415 19 000 francs CFA pour ce mois d'avril. Et on monte le niveau avec les top leaders, les leaders Joël, qui en deux mois d'activité, son deuxième mois, a pu se faire déjà un gain de 913 000 francs CFA pour le mois d'avril en tant que star directeur l'accord à Investiges Marketing. Wow, C'est puissant comme performance. C'est puissant comme performance. À côté de lui, nous avons le diamantaire, le leader Haroun, qui lui, avant tout a fait un gain pour son premier mois à Vestige Marketing de 925 000 francs CFA. Il est diamant directeur à Vestige Marketing. Et pour terminer, votre serviteur, ministre constant MLM, à ma grande surprise, avec tout le travail que l'équipe a abattu, je le dis sincèrement merci à toute cette équipe, je me suis fait un gain pour le mois d'avril. Après le premier gain du mars qui était autour de 200 000 francs CFA, je me suis fait pour le mois qui a suivi 2 millions. Soit un fois 10 par rapport au bien précédent Les amis, vous seul qui se posaient dans la question de savoir si Vesti Marketing paye, vous venez d'avoir la réponse à votre question. Vous venez d'avoir la réponse à votre question. La balle est désormais dans votre camp. Soit vous démarrez l'opportunité maintenant pour commencer à profiter de tous les avantages liés à Vesti Marketing, soit vous attendez, vous patientez, vous observez, vous attendez que tout soit prêt, pour que tout soit prêt, notamment l'arrivée de Vesti en un le siège, l'enregistrement vous attendez, vous attendez et vous êtes en train de perdre, de perdre et de perdre de l'argent. Alors les amis vous avez la réponse à votre question vous savez maintenant ce que vous reste à faire si vous êtes déjà un membre, que vous n'êtes pas encore actif les amis, commencez à batailler commencez à travailler, il y a énormément d'argent à se faire à Vestige Maketine Une que vous me suis, tu pas encore membre rapidement contacte celui qui t'a envoyé cette vidéo et prends ta position achète un kit de démarrage devient toi aussi distributeur de vestige marketing. Vestige marketing, nous répondons à la richesse à partir à travers le bien-être. Merci.